Allez nous voilà aux deux Alpes. Donc là on est en haut du, du télésiège euh, Le Diable Pour justement faire la piste rouge euh, la Diable Donc on va voir ce que ça donne logiquement ça passe tout seul je l'ai fait déjà plusieurs fois aujourd'hui Il y a une ligne de table dessus elle est monstrueuse Donc bah on se retrouve à l'entrée Allez à tout de suite Voilà on arrive à l'entrée Bon il y a un peu de vent désolé mais bon, on fait ce qu'on peut. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît. Oh. Yo Yes Allez, encore un petit jump. Il y a un peu de vent, donc vous pouvez y aller. Molo, molo. Yes Ah, allez, un petit nose bum Petit jump yes. Ah, il est ok, merde Yes Ouais, vas-y, je suis. Oh putain, elle s'est trop bien, ouais. tellement fun cette fin Ah condition parfaite en plus Ouais ouais ouais Il y a un bon grip et tout Ah faut arriver à 12 pour la faire la double là oh. ouais Allez on voit qu'on se met un petit vol. Petit. Yes Qu'est-ce qu'on arrive fort dans les breaking guns ça C'est bien qu'à ça. Allez, fais Un peu de fraîcheur à l'ombre. Ouais. Et voilà pour la diable, ah. à bientôt pour une prochaine, je pense euh, je vais faire Super Vénasque, je vais faire l'élite. je vais voir si je me chauffe pour la 666, on verra, ah. ah, allez ciao messieurs dames. <rire>